Bonjour, une vidéo pour les personnes qui ont suivi mes formations en constellation de projet et qui peut euh, aussi s'adresser aux facilitateurs, facilitatrices de manière générale si vous osez aller euh, faire appel à l'invisible. C'est un truc, une astuce pour euh, avoir une dynamique de groupe plus harmonieuse. Un truc, une astuce qui m'a été donnée par Laure de Casnov, que je remercie chaleureusement pour toute sa générosité et pour cet espace de co-construction qui nous stimule toutes les deux. Pour faciliter euh, la dynamique de groupe, pour euh, restreindre les résistances, euh, les oui mais, les oppositions au cadre. Les, les, les difficultés à rentrer dans la, la formation, la facilitation de vos participants. Invitez les ancêtres des deux lignées, maternelle et paternelle. Vous pouvez le faire de manière silencieuse et vous pouvez le faire en créant un hôtel. Moi, ce que je fais, c'est qu'en début de chacune de mes formations, je les invite dans le, le moment de l'inclusion, le moment de, de, de la création du cercle. Et autant lors que moi, on a remarqué qu'à chaque fois que ces ancêtres sont appelés, on leur place, sont les bienvenus à la... Les résistances, les barrières descendent. Ne me croyez pas, testez-le. A bientôt.